Marianne, tu voudrais former des assemblées constituantes Sois raisonnable, oublie ça. Tu voudrais interdire le cumul des mandats Fais-moi plaisir, oublie ça. Tu voudrais pouvoir révoquer des élus Ne sois pas ridicule. Et tu voudrais prendre en compte le vote blanc Et puis quoi encore tu voudrais protéger les lanceurs d'alerte restons sérieux Bonjour monsieur, vous connaissez le Parti Pirates Non. Alors nous sommes un parti de citoyens engagés pour la défense des libertés fondamentales, le renouveau de la démocratie et le partage du savoir et de la culture. Et vous proposez quoi pour qu'on se sente représenté par nos élus bon, Alors on milite contre le cumul des mandats pour que la politique soit une parenthèse dans la vie. Et on lutte pour la participation directe des gens dans la vie politique. Et ça passe Comment on arrête de voter et on fait chacun la traction dans la pointe Mais non pas du tout. On s'installe dans le système pour pouvoir le changer de l'intérieur. Et une fois à l'intérieur, on crée des outils modernes et adaptés avec des outils numériques libres pour consulter les gens, par exemple, sur Internet. D'accord, et on commence par où pour faire ça Et bien bah, tout simplement, on peut commencer en participant à la vie publique et dans ce cas je te propose, viens avec nous, on va traiter un peu.